comme reprise de l'expérience de l'analysant au niveau de celle d'autrui qui, selon la proposition de 1967, doit régler toute activité de l'institution. Ce livre conduit le lecteur de Freud à Lacan avec une traversée problématisée de Lacan par un de ses élèves qu'il a suivi dans toute cette histoire et au-delà, comme on peut le voir dans ses livres récents, il y a deux ans, sur, euh, la, sur, la, civilisation, sur, sur, la, sur la civilisation post dipienne Moustapha Safon disait, euh, il y a peu encore de cela, je suis, entré dans il y a 50 ans. je suis entré dans la psychanalyse il y a 50 ans avec l'Oedipe et je sors de la psychanalyse à 100 ans avec l'Oedipe. Tout ça montre l'importance de la formation articulée au réel de l'expérience analytique et à celui de son institutionnalisation internationale. Dès les années 50, les analystes en formation avaient de quoi faire la différence entre les analystes didacticiens qui analysaient la conduite, c'est-à-dire qui analysaient le moi, et Lacan, et Lacan qui analysait la parole et le sujet. Chacun avait le choix. Ce que l'on retrouve dans le séminaire 2 sur le moi, dans la théorie de Freud et dans la psychanalyse, où le principe de l'analyse didactique est déjà corrélé à la fin de l'analyse, dans le but de former des analystes pour qu'il y ait des sujets tels que chez eux, le moi soit absent on n'atteint pas cet idéal c'est un idéal on n'atteint pas cet idéal mais il reste la visée d'une didactique qui cherche la réponse inédite de l'autre celle qui est au-delà de la connaissance et qu'on n'attend pas il ne s'agit pas ici de faire une archéologie du savoir puisque l'inattendu n'est pas de cet ordre, il relève de la vérité. Mais alors, que pouvons-nous savoir de cette vérité singulière, de la fin d'une analyse Est-elle recevable par le savoir et donc transmissible Remarquons que Safouan en tire la même conséquence logique que Lacan, en 1956, est-ce que ça voudrait dire que les analystes pourraient produire un autre lien social entre eux La réponse de l'auteur est tranchante. Suis, je suis tout à fait d'accord, ce combat a été perdu. Ce combat a été perdu. Quel est ce combat si ce n'est celui du couple dénoncé par Michel Foucault entre le savoir et le pouvoir. Ce n'est pas le plus important pour nous. La question est de savoir comment un analyste se produit par le transfert. Ce savoir, qui est le ressort de toute institutionnalisation de la psychanalyse, reste au premier plan, et il devient l'enjeu de la passe. Lacan précise quelques points essentiels de cette question dans sa note adjointe à son acte de fondation en 1971. Ceci vient toujours dans le but de rompre avec les habitudes stériles. On retiendra je le cite, un psychanalyste et didacticien, de ce qu'il a fait une ou plusieurs psychanalyses qui se sont avérées didactiques. Ce qui veut dire que ces analyses l'ont amené à poser l'acte de devenir analyste. Lacan ne retient que, je le cite, le seul principe certain à poser est d'autant plus qu'il a été méconnu et que la psychanalyse est constituée comme didactique par le vouloir du sujet et qu'il doit être averti que l'analyse contestera ce vouloir à mesure même de l'approche du désir qu'il recèle. Voyons alors cette question entre la demande d'analyse et le désir de l'analyste. C'est dans le séminaire 7 sur l'éthique que Lacan avance déjà l'idée du désir de l'analyste. Nous lisons par exemple dans sa leçon du 22 juin 1960, je le cite « la question du souverain bien se pose ancestralement pour l'homme, mais lui, l'analyste, sait que cette question est une question fermée. Non seulement ce qu'on lui demande, le souverain bien, il ne l'a pas bien sûr, mais il sait qu'il n'y en a pas. Avoir mené à son terme une analyse n'est rien d'autre qu'avoir rencontré cette limite où se pose toute la problématique du désir. Lacan précise ensuite qu'il s'agit d'un désir averti, à savoir que l'analyste ne peut pas désirer l'impossible ce qui pose la question à l'analyste de son rapport au manque et tout particulièrement au manque à être, le phallus, comme on le sait. C'est en assumant cette position subjective qu'il arrivera à tenir la place de ce X, comme le nommait Lacan, X, c'est-à-dire l'énigme, comme la nomme cette place Lacan dans sa proposition, dans le transfert, pour que l'analysant puisse à son tour assumer la fonction phallique en dégageant l'objet A qui l'obture. C'est cet X, ce X que Lacan appelle le désir de l'analyste tel qu'il se signifie à travers son énonciation. Bref, la demande d'analyse, même didactique, est une demande de savoir dans l'objet et le désir qu'elle véhicule. Et la visée de l'analyse devient ainsi la reconnaissance de ce désir à travers sa signification dans le discours analytique, sa france s'interroge alors sur la nature de ce qu'on appelle le désir de l'analyste. Quel est ce désir Sa réponse est la même que Lacan, en 1973, je le cite, on ne saurait envisager autrement que comme une nouvelle formation de l'inconscient. C'est même là le sens le plus authentique de la formation de l'analyste. Là qu'on l'a dit au Congrès sur la passe à Montpellier en 1973, il dira, je n'ai jamais parlé de formation analytique. J'ai parlé de formation de l'inconscient. Il n'y a pas de formation analytique. Mais de l'analyse se dégage une expérience dont c'est tout à fait à tort qu'on la qualifie de didactique. Ça n'empêche pas une psychanalyse d'être didactique. Le sujet, après une analyse, a pu apprendre par quel truc ça s'est produit, c'est en ce sens, et en ce sens seulement, qu'une analyse est didactique. Il ne l'a pas du tout appris, mais ça s'est à lui dévoilé. Alors, on la passe comme dispositif institutionnel de témoignage et de transmission sur les raisons ayant œuvré à la formation d'un désir d'analyste, c'est-à-dire n'ayant rien à faire avec les fantasmes qui sous-tendaient la demande initiale d'être analyste, a abouti, comme déclarait Lacan, à un échec. Sa foi racontait que cet échec a considérablement déprimé Lacan. Car Lacan l'a vécu comme l'échec de sa vie. Sa vie qu'il consacrait à une psychanalyse qu'il voulait scientifique. Et comme toute science se doit d'être scientifiquement transmissible, cette conclusion de l'échec s'imposait. On pourrait dire l'éclair de la vérité on pense à Héraclite et à ses fragments n'a pas allumé la lampe du savoir reste à dire pourquoi, là aussi on peut se référer à Héraclite et à son fragment sur l'oracle le maître comme il disait, dans l'oracle est à Delphes, ni ne dit, ni ne dissimule il signifie, pour sa foi, le désir de l'analyste peut se signifier à travers une formation de l'inconscient, au détour d'une conversation, d'un échange, d'une confidence ou d'un témoignage spontané. Il faut donc renoncer au savoir et à son institutionnalisation. Des écoles ont alors fait le choix de recueillir une ou plusieurs modifications de l'économie libidinale du sujet de façon à raccorder son désir aux conditions sans lesquelles l'analyste ne peut pas fonctionner comme analyste. Et dans la... Dans cette même année, 1973, Lacan a produit justement son dernier écrit, qui s'appelle qui est sa préface à l'édition anglaise du séminaire 11, qui est devenu célèbre pour son propos sur la fin de l'analyse. Et sur la passe. Miller en fait un commentaire et un manifeste pour le futur en reprenant les formations de l'inconscient citées par Lacan dans le contexte de la formation des analystes pour les faire jouer contre l'inconscient et développer l'inconscient réel, celui qui n'est pas symbolique, mais qui va le devenir, pour Miller. Hein Ainsi, l'opération analytique, pour Miller, fait passer du réel au symbolique. Par conséquent, un analyste serait quelqu'un qui saurait mesurer l'écart entre euh, une vérité toujours monteuse, bien sûr, et le réel. Ce serait la passe du par l'être pour Miller. Hein? Je ne vais pas revenir sous la satisfaction de fin d'analyse qu'il faudrait discuter avec le texte de Freud sur « Analyse avec fin et sans fin », mais je voudrais y ajouter une remarque de Safran qui dit que la névrose n'est pas un destin, qu'il y a un au-delà de la névrose, je fais de même sur la vérité mensongère qui, depuis le paradoxe du crétois, paradoxe du menteur, remplit nos bibliothèques. Je suis de l'avis, comme le dit Lacan en 1978, dans son séminaire, le moment de conclure, que la, psych... que la fin de l'analyse, c'est quand on a deux fois tourné en rond, pour avoir une idée du réel dont on est empêtré. Et là, on va plus loin que l'analyste dans la perspective du symptôme, comme essaye de le repérer Miller. C'est là que nous comprenons avec Miller comme étant l'analyste qui fait passer, pour Miller, l'inconscient réel à l'inconscient transférentiel. Dans cette nouvelle version, chez Lacan, de la fin de l'analyse, on, on retrouve ce dont il est question depuis le séminaire RSI en 1975, que le complexe d'Oedipe est implicite, il est, et il dit qu'il est implicite en ceci, qu'il faut que le réel, surmonte, si je puis dire, le symbolique pour que le nœud borroméen se réalise. Il faut que le réel surmonte le symbolique. Hein? Très différent de Miller, ça. Il n'en reste pas moins que le désir de l'analyste donne tout son sens au premier principe qui donne la position d'une école celui que Lacan énonce au début de sa proposition, le psychanalyste ne s'autorise que de lui-même. Safon, qui a participé à tous les jurys de la passe avec Lacan, rappelle que ce principe que l'analyste ne s'autorise que de lui-même a suscité de nombreux conflits et des ruptures dans le mouvement psychanalytique jusqu'à aujourd'hui. Et à 100 ans, il considère que ce principe a renouvelé considérablement la question de ce que l'on appelle la formation des analystes et que ce principe est inaliénable. Qu'en est-il aujourd'hui avant d'évoquer notre actualité, il faut d'abord clarifier les fondements analytiques de ce principe. Safon dit bien, pour Lacan, le fait de demander un contrôle, de passer à l'exercice de l'analyste, n'était pas la conséquence de ce que vous aviez été analysé mais un acte dont la responsabilité vous incombe seul et dont le bien fondé ne se mesure qu'à ses conséquences. C'est là tout le sens du principe selon lequel l'analyste ne s'autorise que de lui-même. Il s'agit là d'un principe dont la rigueur n'admet aucune atténuation. On peut déjà retenir que cette proposition « l'analyste ne s'autorise que de lui-même » ne veut pas dire que tout est permis, comme on l'entend souvent. Mais bien au contraire, elle signifie que l'analyste ne s'autorise que de lui-même à condition d'avoir été analysé. Bref un, un, un analyste ne s'autorise que de l'analyste qu'il est devenu, ce qui veut dire qu'il peut témoigner d'une expérience de l'analyse. Répondant aux critères de fin d'analyse, comme la traversée du fantasme, la réduction euh, de la jouissance, des symptômes, un savoir y faire avec ce dont il est empêtré comme réel, etc. Ce qui fait l'objet, entre autres, de l'expérience de la passe. Pour étayer cette lecture ou l'interprétation de ce que l'on peut appeler cet aphorisme de Lacan, il faut évoquer l'occurrence qui est celle du séminaire Les Noms du Père, Les Noms du Père dans la séance du 5 avril 1974, elle est la plus importante car elle nous permet en effet de tenter une interprétation. Lacan réfère en effet ce principe de s'autoriser analyste à la fois au discours analytique et à ces fameuses formules de la sexuation. Effectivement, Lacan modifie et complète son principe en le redoublant d'une autre autorisation. Il juxtapose ces deux formules, l il dira « l'être sexué ne s'autorise que de lui-même et de quelques autres. » Avec « l'analyste ne s'autorise que de lui-même » et de quelques autres. Lacan affirme alors, c'est ça qui équilibre mon dire, que l'analyste ne s'autorise que de lui-même, ça ne veut pas dire pour autant qu'il soit tout seul à le décider, comme je viens de le faire remarquer pour l'être asexué. Mais alors mais qui, a, qui alors prend la décision Quels sont ces quelques autres dont l'analyste s'autorise C'est ainsi que le s'autoriser analyste est étroitement lié à la façon dont l'analyste assume son propre manque à partir de ses rencontres avec le désir de l'autre qui, sont constitués, qui, qui ont constitué sa destinée. Pourquoi utiliser ce terme de destinée Peu habituel en psychanalyse. Lacan utilise ce terme de destinée en juin 1975, à la suite de l'exposé d'André Albert sur la règle fondamentale. Son commentaire est le suivant. Le singulier, c'est tout autre chose que le particulier. C'est le symptôme qui est la particularité. En tant que c'est ce qui nous fait chacun un signe différent du rapport que nous avons en tant que par lêtre au réel, « Dans la cure, alors, dit Lacan, ça vaut la peine de traîner à travers toute une série de particuliers pour que quelque chose de singulier ne soit pas omis. Le singulier, c'est la rencontre qui n'est jamais une vraie rencontre, d'ailleurs, mais qui définit le singulier qu'il appelle une destinée. C'est ce qui ne se fait que par une bonne chance, comme il le dit. Lacan semble ici conscient en retrouvant la définition de la chance comme condition de la possibilité à nous d'ajouter de l'acte analytique. Bref, c'est la contingence de la rencontre avec quelques autres qui contribue à la possibilité de s'autoriser de l'acte du psychanalyste. Cette addition par Lacan et de quelques autres était pour sa foi d'abord destiné à ménager l'angoisse et l'incompréhension suscitées par la réception de sa proposition. Mais ce principe a aussi une valeur constative, c'est-à-dire de reconnaissance après coup de la pratique de l'analyste, c'est ce qui est du ressort, une institution analytique on arrive ainsi à la fin de partie pour Lacan en 1978 au congrès de son école sur la transmission il annonce la psychanalyse n'est pas transmissible c'est bien ennuyeux C'est bien ennuyeux que chaque psychanalyste soit forcé, puisqu'il faut bien qu'il y soit forcé, de réinventer la psychanalyse. Bref, Lacan lance que chaque analyste réinvente la, réinvente la façon dont la psychanalyse peut durer. La réponse de Safon en 2013 est la suivante. L'avenir de la psychanalyse ne tient qu'à sa capacité à contribuer à l'intelligence de notre époque et aux métamorphoses de l'EROS. Ce, ce qui se laisse traduire dans notre monde postmoderne, par un savoir-y faire avec le symptôme pour obtenir la satisfaction, mais passant le réel de l'expérience de la réduction ou de la dissolution dans le réel du symptôme dans l'analyse, ce qui porte déjà témoignage d'une analyse alors je fais juste une parenthèse pour la traductrice euh, Moustapha Safon est décédé il y a à peu près deux semaines et juste avant euh, je lui ai demandé de, parce que ça a, été, ça a été demandé de faire un petit message à un groupe de jeunes chinois qui commençait à pratiquer l'analyse en Chine. Hein? Et Moustapha Safran aimait beaucoup ces jeunes analystes chinois qu'il avait vus à Paris. Et il a fait un petit message que j'ai filmé, où il dit euh, d'abord qu'il leur souhaite un bon succès, et d'autre part, hein, que l'écueil qu'il y a à éviter pour, pour durer dans la psychanalyse c'est ça l'écueil qu'il faut éviter pour réinventer la façon dont la psychanalyse peut durer c'est l'identification du groupe avec un moi idéal primo secondo il faut adopter à tout prix il faut adopter le, le, la proposition de Lacan euh, qui est celle de s'autoriser de soi-même. Pourquoi Parce qu'il suffit que quelques, quelques analystes se réunissent et écoutent euh, l'analyste, le jeune analyste qui veut les rejoindre et après un vote, hein, si ce vote est positif, et si le candidat ou la candidate est satisfaite, eh bien, ça suffit. Hein? Voilà le message d'un premier élève de Lacan. Après tout ce qu tout ce travail sur la passe, la transmission de l'analyse, euh, euh, et, et voilà ce qu'il retient au seuil de la vie. Voilà ce qu'il retient. Hein? comme message à transmettre à un jeune groupe d'analystes chinois qui essayent de se regrouper hein, en reprenant l'expérience analytique et en cherchant à la réinventer dans une autre civilisation pour avoir quelque chance de durer. Et là, on a une formidable, une formidable Interprétation de cette idée de Lacan hein, que parce qu'il n'y a pas de transmission, il s'agit de réinventer la psychanalyse pour pouvoir durer. Voilà, je vous remercie. Merci, professeur Hoffman, pour votre exposition. Eh, ha tocado y articulado varios puntos medulares del psicoanálisis, su transmisión, sus operadores fundamentales, como por ejemplo el deseo del psicoanalista, postulado oportunamente por Lacan. Eh, mientras vamos recibiendo preguntas, comentarios o reflexiones de los participantes, Quisiera hacerle una pregunta en relación con este contexto tan particular que estamos atravesando y que además eh, constituye el tema convocante de este Congreso. ¿En qué medida considera usted que eh, la pandemia ha afectado o modificado el modo de concebir nuestra práctica? ¿Esto no invita de alguna manera, para tomar un término que usted mencionó hacia el final, la idea de reinventar el psicoanálisis? Es yo quiero répondre. Rappelle-moi la pregunta. moi la pregunta. Había una pregunta. moi la pregunta. Profesor, ¿usted escucha? Acá alguien aclara que pidió que repitiéramos la pregunta. ¿Me escucha, profesor Hoffman? Sí. Ok. Repito la pregunta, ¿sí? Eh, ¿En qué medida para usted la pandemia ha afectado o modificado el modo de concebir nuestra práctica? ¿De qué modo ha impactado o habrá impactado este, todo este proceso inédito de pandemia para todos nosotros, en este, la práctica misma del psicoanálisis, y por eso le preguntaba si esto no invita de alguna manera a reinventar, que es esta palabra que usted rescató del de texto de Lacan. Pero no entiendo español. Entiendo todo en español. Tout est en espagnol. Me parece Laura que no te escucha vos. veamos eh, digamos. Christian, je vais oui. essayer je vais essayer de poser ma question en français. Oui, oui, oui, eh, oui, oui. <laughs> Dans quelle mesure vous considérez que la pandémie a modifié, a impacté sur la façon de concevoir, de concevoir la psychanalyse Et, et oui, si oui. ça n'invite pas, et pour prendre un terme que vous avez mentionné, et oui, oui, oui, à oui. l'idée de réinventer la psychanalyse Oui, oui, oui. Alors, écoutez, j'ai fait une conférence sur la pandémie à Rio euh, il y a quelques jours juste hein, et j'ai beaucoup réfléchi sur la pandémie et, et je, vais, je vais sortir un livre sur la pandémie justement. D'abord, je pense que la pandémie est politique. Ça, veut pas dire, ça, veut, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un réel du virus de la pandémie. Mais nous sommes dans une situation, en tout cas en Europe, je ne sais pas comment c'est. Ah bah ben si, je travaille un peu avec un ami brésilien, mais c'est à peu près, c'est à peu près la même chose. Il y a, il y a pour beaucoup de politiques une une négation, une négation, un hein? un déni, on pourrait dire, du réel, du réel de la pandémie. Ce qui fait que, comme dans, un traumatisme, comme dans un traumatisme, le réel de la pandémie hein, pas, ne peut pas rencontrer des discours politiques et sanitaires. Hein. Surtout qu'en Amérique latine et aux États-Unis à l'époque de Trump, il y avait un déni scientifique même hein, au profit de la religion de la pandémie. Donc ça, cette, cette, cette non-rencontre hein, entre le discours politique, sanitaire, scientifique, et le réel de ce virus conduit immanquablement à un traumatisme. Et nous avons, pour la psychanalyse, pour la psychanalyse nous avons en Europe, euh, comme vous le savez, euh, beaucoup de conditions sanitaires qui, qui, qui, qui limitent nos libertés hein? et les personnes deviennent très dépressives, très angoissées hein? et, et, viennent, et, et, sans, et, et se rendent compte hein? qu'on qu qu qu qu ne sait même plus si on a un avenir hein? Ce qui fait qu'effectivement, ils viennent consulter la psychanalyse hein, pour essayer de trouver euh, euh, un peu d'espoir euh, euh, dans la vie humaine, que la vie humaine va continuer, je pourrais dire. Hein. Muchas gracias. Eh, aquí aparece otra pregunta. La digo en, en español y después la digo en francés. Eh, ¿Cómo se deviene analista? Es una pregunta que usted tomó. ¿no? ¿Cómo se deviene analista? Y alguien agrega: ¿y cómo se sigue siendo analista? Eh, a ver. Eh, ¿Cómo un devenir psicanalista me.? Et comment rester analyste aussi Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Mais comment devenir psychanalyste Il faut, je pense que, euh, comme tout être humain, il n'y a pas de, il n'y a pas d'existence sans traumatisme, hein? infantile ou plus tardif. Et je pense que c'est la rencontre euh, avec une énigme dans l'existence. Hein? qui amène quelqu'un à la psychanalyse. Et s'il arrive, s'il a la chance d'arriver à, à, à, à trouver une solution à son énigme par la psychanalyse, il est clair que ça peut l'inciter lui-même à, à, à, à reprendre cette expérience avec d'autres patients. Tu vois hein alors comment le rester Comment le rester Ça, c'est ce qu'on appelle, euh, comment dire, il y a le désir. Mon, mon, mon vieux psychanalyste de 100 ans qui vient de mourir, euh, il m'a dit avant de mourir qu'il avait toujours encore le désir d'écouter. Il avait toujours encore à 100 ans le désir d'écouter. Hein? Comme quoi, c'est une pulsion quasiment, hein, d'écouter l'autre. Hein? Mais, mais bien sûr que ce désir, comme le désir de vivre, il peut, il peut, il peut, il peut, il peut fléchir, quoi. il peut devenir plus faible. C'est pour ça qu'on a besoin de rituels, pas de rituels analytiques, c'est pour ça qu'on a besoin de, de, de, de reprendre une tranche d'analyse ou alors de, de discuter... Euh, euh, avec des camarades analystes hein, pour euh, euh, retrouver une, une, force, une force à ce désir d'écouter l'autre hein. c'est pour ça qu'il y a des institutions analytiques, c'est pour ça qu'il y a des rencontres, c'est pour ça qu'on a des amis analystes hein, ou, ou d'autres personnes qui vous aident à renforcer votre désir, le désir a une force qui n'est pas toujours la même, c'est sûr Bien, alguien pregunta, evocando una frase de Mustafa Safwan que usted ha mencionado en su exposición, acerca de qué sería ese más allá de la neurosis. ¿Qué es que es ese au de la neurose que había soulignado Mustafa Safwan? ¿Qué es que es ese au de la neurose? Sí, sí, sí. C'est une question qui est toujours très énigmatique et très, très intéressante. Euh, on peut prendre très simplement euh, l'idée de l'au- S'il y a un au-delà de l'oedipe. aujourd'hui, hein, ça veut dire qu'il y a un au-delà de la névrose. Hein? Euh, et pour sa fond, euh, l'audipe, ce n'était pas la solution merveilleuse parce que c'est quand même l'Oedipe qui a amené la culpabilité. Hein? Et la culpabilité, c'est la névrose. Hein? Euh, donc, il y a un côté pathologique de l'Oedipe. Hein? Et si quelqu'un arrive, par l'analyse, à se débarrasser un peu de sa culpabilité, eh peut-être qu'il pourra trouver un peu de bonheur dans l'existence, que la nevrose ne lui permettait pas, quoi. Muy bien. Bueno, vamos a ir cerrando. Este, le agradecemos nuevamente, profesor Hoffman, su exposición, muy clara, muy interesante, que abre distintas perspectivas. Eh, el Congreso continúa con su programación. Este, agradecemos nuevamente a la Secretaría de Investigaciones y este, bueno, saludamos a todos los participantes y alguien preguntaba recién, esto va a quedar grabado así que bueno, será hasta muy pronto muchas gracias profesor Hoffman Au revoir. Au revoir. Bye bye. On s'arrête là? Bye bye. bye bye. Merci. Merci. Merci, hein. Merci beaucoup, Merci professeur. Merci à tout le monde. Hein? Voilà. Bye bye. Et bon bon colloque encore. Merci. Voilà. À bientôt. À bientôt.